Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je suis sur Hero et Généraux, mais je ne joue pas. Euh, le, la fermeture du jeu a été annoncée et l'ouverture du deuxième si le financement participatif euh, fonctionne. Pour l'instant, le financement participatif est encore ouvert. Euh, je me suis dit que du coup, il fallait que je dépense. Enfin, c'était bête de ne pas dépenser mon or. Mes autres trucs, bon, je pourrais m'acheter un deuxième PTRS. Je ne sais pas si c'est fondamentalement très utile, j'ai encore beaucoup de vétérans, je pourrais peut-être en racheter un peu, pas forcément 6 euh, mois parce que le jeu n'a pas encore euh, plus 6 mois de vie. Les fonds de guerre, euh, pff, franchement, euh, je trouve que le RTS lag trop et donc du coup ça ne rend pas intéressant à jouer. Euh, en revanche, alors par contre eux ils coûtent cher les anciens. Ah, il y a que le nouveau. Voilà, il me semblait bien que c'était 1950. Et du coup, j'ai tout juste passé ce cap-là. Donc, on va pouvoir acheter un Battle Pass. Et du coup, théoriquement, je devrais recevoir des récompenses. Ah, bah, j'en ai reçu 100. Ok. Euh... D'accord. Bon, on... <rire> on va plutôt les regarder sur la barre de défilement. Parce que. Donc, j'ai gagné un peinture. Une peinture pour la MP34, d'accord, est-ce que c'est très inutile Oui, j'ai une MP34 sur mon premier perso, et je ne vois pas ma peinture de MP34. Fallait que je choisisse un truc. Elle est dans le dépôt. Ah MP-34, Chris Gun, PPD. Ah, pour que je choisisse sur quel soldat je vais la mettre. Alors, munitions pour armes traçantes. Des jaunes. Ça, elles sont bloquées. Ah, peut-être que c'est parce que c'est pour les autres factions. Pour les armes allemandes, c'est ça. C'est un peu long, mais à mon avis, il doit y avoir marqué. Ah, ça va sur les armes russes. Ok. Est-ce que ça veut dire que je pourrais les transférer sur un perso qui a une arme russe Je suis pas sûr. En tout cas, j'ai des munitions traçantes jaunes. Euh, pour les armes automatiques. Il y en a un qui a plus de possibilités. Euh, ok. Alors, passe de combat plutôt. Qu'est-ce que j'ai obtenu d'autre Donc ça, c'est les deux trucs. Euh, voilà. J'ai obtenu un camouflage d'avion. Qui est pas un camouflage d'ailleurs. <rire> De la fumée bleue, un chapeau d'éclaireur, un filet d'éclaireur, un filet de tank, trois filets de tank. Et j'ai pas encore, ça ça peut être marrant, <rire> une peinture de vache sur ma voiture amphibie. Et le truc de pistolet, franchement c'est pas un pistolet dont je me sers. Euh... J'ai des filets sur les chars. Pour comme d'autres dans mon... Les papillons euh, euh, ont acheté le truc J'ai déjà eu l'occasion de voir ce que ça donne euh, Dépôt Pour chasseur de chats. Pourquoi c'est bloqué Parce que je suis pas sur le bon perso Ok Alors chasseur de chat Yak panther J'en ai autant que j'en ai 4 C'est beaucoup Fumée bleue. Unité anti char lourd ou chasseur de char. Eh bien, on va en donner un unité anti char lourd et un chasseur de char. Du coup, euh... ah, c'est compté comme un truc comme ça. Ok. Ah, c'est compté comme une énumération de véhicules. Est-ce qu'on le voit Non, on ne le voit pas. Avant d'avoir euh, utilisé le char en jeu. Je vais mettre les rechargements auto, ce serait bello de pas. Ça coûte <rire> J'aurais pu j'aurais pu le prévoir. Je ne m'y attendais pas. D'ailleurs, mon chasseur de char. Je voulais lui mettre plus de obus classiques. Je peux peut-être pas. Anti-blindage, composite, réside Ah. Euh, euh, euh, euh. Et lui, théoriquement. Ah c'est l'autre du coup, c'est ça. Non, euh... mais pourtant, une unité anti char lourd, chasseur de chars, c'est pas lui. Si, d'accord, c'est pour les chasseurs de chars. Ok, Eh ben les voilà camouflés. Maintenant, faut que je trouve un, un moment où m'en servir.